Chers traders et investisseurs, mardi 24 novembre, bonjour. Alors nous sommes ravis de vous retrouver après cette interruption due au fait qu'il n'y avait pas grand chose à rajouter après les coups de tonnerre sanitaires dus à la mise en place très future dans un futur proche des vaccins. Donc les marchés européens ont repris entre 15 et 20% en quelques jours. Mais depuis plus de deux semaines maintenant, il reste perché en haut. Alors que va-t-il se passer maintenant? Énormément d'observateurs et de gérants appellent de leurs vœux à une consolidation pour pouvoir entrer dans ce marché dont le paradigme a clairement changé donc, depuis ces vaccins. Mais sachez que plus on réclame une baisse, moins elle arrive. C'est inéluctable. Je ne dis pas qu'elle ne va pas arriver. Mais il faut attendre un nouveau catalyseur pour avoir une consolidation significative, si tant est qu'elle ait lieu. Donc nous sommes en dérive latérale, ce qui en intraday est assimilable à ce qu'on appelle un « squeeze pattern », c'est-à-dire une compression d'élastique qui va se détendre d'une manière ou d'une autre, d'un côté ou de l'autre. Et donc l'intraday dans ces moments difficiles est la seule solution. À l'heure de l'enregistrement, c'est-à-dire 11h du matin aujourd'hui, nous avons déjà réalisé 5 trades gagnants sur 5 accompagnés de deux médailles. Espérons un après-midi au moins aussi prolifique. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à très vite.